Oh putain, pas encore c'est fait de merde Super Heroes est un des scénarios les plus connus. On pourrait presque dire qu'il fait partie des classiques. Avec à ses côtés, Netheribus et Sky High. Mais bon, on ne veut pas mentir, ce mode de jeu n'est pas du tout équilibré. Et c'est ce dont on va remédier aujourd'hui. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas... Super Gargo est un scénario UHC très simple dans son concept. Souvent joué en format court, ce scénario peut être joué en équipe ou en FFA, free for all, c'est-à-dire du 1v1 quoi. Chaque joueur reçoit un effet au début de la partie. Les 5 pouvoirs sont Force 1, Vitesse 2, Résistance 2, Double Vie plus Double Absorption et ensuite Jump Boost 4 et Fire Résistance. Et oui, je sais, personne ne veut Jump Boost, mais ne vous inquiétez pas, on va y venir. Nous allons en premier classifier les 5 pouvoirs sur une tier liste. En premier, nous avons Force, qui est évidemment un S tier. Tu tapes, ça fait plus de dégâts, tout simplement. Ensuite, nous avons Résistance 2. On te tape, tu prends beaucoup moins de dégâts. La réaction classique à quelqu'un poussé dans cet effet est... Oh waouh Tu meurs jamais toi Speed 2. Honnêtement, je peux pas le supporter, mais quand on sait le jouer, c'est très fort. On peut facilement combo d'autres joueurs avec cet effet. Double vie. Honnêtement, je suis perplexe. D'un côté, c'est très fort, mais la double absorption quand on mange une gap n'est pas adaptée. Et en dernier, il y a jump boost. Personne ne veut jump boost. Mais quand il est bien joué, peut-être bon Peut-être Bon, maintenant que j'ai présenté tous ces pouvoirs, il est temps de passer à la partie intéressante de la vidéo. Comment peut-on équilibrer ce mode de jeu En premier, la force. De manière évidente, ce pouvoir est trop fort. Pour cela, je proposerai de nerf la force à 25% maximum, sinon on prend trop de dégâts. Ensuite, nous avons Résistance 2, je pense que le laisser tel quel est nécessaire car sinon le pouvoir deviendrait inutile. Pour Speed 2, je pense le laisser tel quel car maîtriser la Speed 2 n'est pas une chose aisée pour beaucoup de gens. Double vie. Honnêtement, je pense que remplacer la double absorption des pommes d'or par une régène deux fois plus puissante serait plus bénéfique. Cela permettrait donc aux personnes ayant double vie de ne pas chug et d'être plus au combat, ce qui aurait beaucoup plus de sens selon moi. Et pour Jump Boost, un ajout très simple serait un effet Speed 1. Cela permettrait de rattraper les joueurs que l'on poursuit et d'avoir un style très hybride qui pourrait plaire aux joueurs agro comme aux joueurs à distance.